Bonjour, je suis Elodie, l'assistante de gestion de Willow et aujourd'hui avec Rookmani, notre commercial. On va vous montrer une partie des coulisses de Willow et vous montrer comment se passe le pré-développement de vos logiciels de gestion. ajoute la propriété menu à la fiche article. Alors, classe ingrédients, menu, menu article, vas-y, rentre dedans. une seule propriété. Oui, d'accord, c'est une classe toute simple. Comme tu combien comme une tu vois pour ça, ça, ça 0,5 0,5 allez donc ça c'est une ligne de menu ok et à l'intérieur d'une ligne de menu tu peux avoir plusieurs ingrédients donc la première classe qu'on a vu tout à l'heure c'était euh, ingrédients et donc ça c'est la c'est la ligne de menu donc en gros si tu es sur euh, un petit déj euh, là tu auras euh, la de noiserie. Ceci, je allé... bon. Il y a des tests. Hein. Il y des tests.. Mais une heure de sur chaque. Ouais. Hein ouais. On remet euh, une heure sur celle-là et une heure sur celle euh, ouais, ouais, ouais. dedans. Ouais, là il y a juste deux classes, il n'y a pas d'interface, donc deux mmh. heures, ça. Moi ça me paraît bon si vous pensez qu'il faut rajouter un peu. Salut Gilles Salut Ce matin, on a vu un live Facebook. Vous étiez en train de faire quoi On était en train de préparer le Sprint. Et le Sprint, qu'est-ce que c'est C'est exactement ce que j'allais te demander <rire> Dis-nous tout Alors, le Sprint, c'est la préparation des tâches qu'on va effectuer euh, pendant 5 jours, euh, c'est les développements, développements qu'on va, qu va mettre en place, pour les corrections de bugs et l'ajout de fonctionnalités dans nos applications. D'accord. Donc 5 jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est jeudi. Donc c'est de jeudi jusqu'à mercredi prochain C'est ça. Et je vous entendais euh, dire là, on met 0,5, pour celle-là, faut en mettre plus. De, de quoi il s'agit C'est un On met le temps qu'on va passer sur des sur tâches spécifiques euh, pour un développement, donc, on une fonctionnalité ou une correction. Ok. Et toi, tu es concepteur développeur chez Willow C'est ça. Mais dans le sprint, c'est quoi ton rôle Alors, on m'appelle le sprint master hein, et mon rôle, euh, bah, c'est d'animer et de, de mener euh, la planification du sprint. Euh, et même pas sprint, euh, euh, de, de le sprint, c'est de mener le sprint. Voilà. Ok bon alors j'espère que tout le monde aura compris merci gilles De rien. ciao salut